De château de Clémence Madeleine mmh. Pertria. Et c'est bien Ah, c'est la vie de château. On l'a mis en classe, il est super, on passe par toutes les émotions. À un moment, j'ai failli pleurer, mais il y a eu aussi des moments drôles. De quoi ça parle C'est l'histoire de Violette. Elle a 10 ans, elle est en enceinte, comme nous. Elle est orpheline. Elle a 10 ans, et elle n'a plus ses parents, hein, comment ça se fait Ils sont morts dans, dans un attentat à, à Paris en 2015. Ah, elle a l'air triste cette histoire. Qu'est-ce qu'elle va devenir Geneviève a trouvé le testament de ses parents qui disait que s'il si y aurait arrivé quelque chose, elle, vive, elle allait vivre chez son oncle. Mais c'est qui Geneviève oui. C'est l'assistante sociale. C'est elle qui s'occupe de Violette depuis la mort de ses parents. Ah, d'accord. Et Violette, elle est en bien avec son oncle En fait, elle ne connaît pas. Ça, c'est pour Anne c'est un inconnu pour elle. Ils ne s'en sont, sont plus revus depuis 7 ans. Alors, il habite où Régis Il habite oh, au château de Versailles. Au château La classe. Ouais, enfin, il est agent d'entretien, il s'occupe du ménage. Ah Régis, il pue. Il est gros, sale, moche. Et sa maison, c'est encore pire. Il y a des toiles d'araignée partout, des trous dans les murs et une petite souris. Oh la pauvre Justement, elle passe son temps à fuguer. Elle va où Dans son ancien appartement. Elle passe son temps devant la porte à se souvenir des moments passés avec ses parents. Elle souhaiterait aussi récupérer des affaires et elle n'a pas les clés donc elle ne peut pas rentrer. Donc elle reste sur le paillasse. Et comment a réagi Régis Toujours il en a eu marre et il l'a suivi. En même temps, la maîtresse le convoquait tout le temps. Et Geneviève aussi. Régis doit à chaque fois partir de son travail plus tôt pour aller chercher Violette, ce qui énerve monsieur Ange, son patron. Elle a un caractère bien trempé Violette. Elle est triste, il faudrait se mettre un peu à sa place. Elle aurait préféré aller vivre chez ses grands-parents. Et alors, qu'est-ce qui va se passer Régis et Violette vont faire un pacte. Si Violette ne fait plus, elle pourra aller vivre chez ses grands-parents à partir des vacances de Noël. Est-ce que leur relation va s'améliorer Régis veut faire plaisir à Violette et va lui acheter un pull. Ah, c'est gentil Ouais, enfin, c'est un pull jaune, ça Ah, Pikachu c'est beaucoup trop grand pour elle. Et en plus, tout le monde se moque d'elle à l'école. Sauf Malcolm, son meilleur ami, qui est là pour la défendre. Violette ne doit pas être très contente. C'est clair, à sa place, je partirai. Non, justement, elle va vite se débarrasser de ce pub. Est-ce que ça, la relation va s'améliorer entre Riz et Violette Et juste, Violette, elle ira vivre. Chez ses grands-parents ou chez son nom, Si vous voulez savoir la suite, lisez-le.